Écoute très bien ceci, ne te soumets jamais au découragement ni au désespoir, peu importe ce que les obstacles semblent vouloir t'imposer. Poursuis tes objectifs, poursuis ton rêve. Le succès est dans le tournant suivant.